Oui, alors là, tu lis, tu lis, mais il faudrait d'abord nous expliquer qui tu lis, et surtout, hein, question récurrente avec F, est-ce que tu comprends même ce que tu lis La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien, vous connaissez la pratique, désormais, hein, c'est notre côté un petit peu conservateur, on aime bien instaurer des traditions, la nouvelle tradition, c'est que chaque lundi, vous me signalez, enfin toute la semaine si vous voulez, mais surtout le lundi, vous me suggérez des vidéoscopies via le hashtag vidéoscopie sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter où je vous demande votre avis sur les prochaines j'allais dire les prochaines purges. Non, on ne sait pas, J'ai pas encore vu l'extrait. Peut-être son regard plein d'empathie et de bienveillance euh, m'inspire-t-il euh, peut-être de la curiosité à son égard Enfin, j'ai un petit doute, mais bon. En tout cas, soumettez-moi ce que vous voulez, je verrai si j'ai la force de l'affronter en vidéoscopie via le hashtag sur les RS. Juste avant de commencer, néanmoins... <tousse> Oui, alors une fois n'est pas coutume, la coupure publicitaire ne m'est pas destinée, non. J'ai envie d'en faire profiter quelqu'un qui m'a beaucoup apporté il y a une vingtaine d'années. Quelqu'un qui m'a appris une partie de mon métier, c'est-à-dire à improviser, à être en situation, à, à trouver le ton. C'est quelqu'un que citait très fréquemment également Jean-Laurent Cochet, entre deux courtelines, deux de la biche... Il disait aux comédiens qui avaient du mal à être dans le ton juste ou qui ne savaient pas bien écouter leur partenaire, il leur disait écoutez les impostures de Jean-Yves Lafesse. Et oui, Jean-Yves Lafesse, que je suis depuis lors, dont je collectionnais les compacts disques des impostures radiophoniques à l'époque, vient de publier un petit appel à l'aide sur sa page Facebook qui traverse une période difficile, apparemment une, une maladie le l'a frappé, et comme il n'est plus vraiment en activité, il a besoin d'aide, alors je vous encourage de façon désintéressée, dans la mesure de vos possibilités, à lui prodiguer un petit peu d'aide, 10, 20, 30, 50 euros. Je le ferai également, évidemment, de mon côté, à la hauteur de mes, de mes possibilités. Lien vers la cagnotte Litchi, ici dessous. Et certains d'entre vous se souviendront de l'anecdote, effectivement, euh, quand je, je ne savais pas encore ce, que, ce à quoi la vie me destinait. Et je m'ennuyais fermement sur les bancs de l'école d'ingénieur. Et bien, dans un TGV entre Rennes et Paris en 1998, je me rappelle au mois de, mois de juin, au début de la Coupe du Monde. Et bien, je l'avais rencontré au wagon-bar. Il m'avait accordé près d'une heure de son temps pour me rassurer et me dire que c'était normal, que ça allait passer, et que le jour où je trouverais, et bien, ce que je partagerais au monde serait comme un diamant poli. Voilà. Et ben, Jean-Yves, le moment est venu pour moi de te renvoyer l'ascenseur. Donc, l'ami, si tu as besoin de quelque chose. Euh, N'hésite pas à me contacter, je suis assez facilement trouable, sur internet et je crois beaucoup au cercle vertueux, donc euh, voilà, tu as un auditeur, supporter et ami fidèle en ma personne, voilà. Et dont tous, Jean-Yves Lafesse, comédien, euh, réalisateur, auteur, peut-être même parolier je crois, et exceptionnel improvisateur qui est sans doute l'inventeur le, le, du, du, ce qu'on appelle désormais le prank, là, la caméra cachée en France. Bien, bien, bien, alors, je sais, je sais, je sais, vous voulez m'entendre parler de son regard. Alors, je vais le faire, mais pas tout de suite. Premièrement, parce que je tacle rarement sur le physique, et secondo, parce que, euh, le but d'une vidéoscopie, c'est pas seulement de vous faire marrer, c'est pas seulement de punchliner. Hein. Je, je ne suis pas Papacito, je n'ai pas son talent de la punchline, j'en ai d'autres. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Je vais plutôt attirer votre attention sur ce qui est un petit peu moins évident que ce que vous remarquez généralement plus rarement. Euh, je l'ai fait dernièrement dans une vidéoscopie de, de brut, je crois le média, la plateforme de diffusion était brut. Je vous avais fait remarquer à deux détails qu'on utilisait, euh, d'abord qu'on n'était pas en France, je vous avais dit, regardez la langue sur laquelle est écrite la publicité, tout en haut de l'immeuble, et je vous avais également fait remarquer que ce qu'on utilisait comme des images tout à fait modernes était en réalité, non seulement d'importation, mais très vieille, parce que je vous avais dit, le modèle de la voiture a 20 ans, hein, et euh, le format de l'image, c'est du NTSC. J'ai l'impression que ces images sont très anciennes, alors c'est marrant, il y a un contraste entre le format euh, d'un média euh, milléniol, c'est-à-dire euh, vertical, avec des cuts incessants, donc des plans forcément très courts, quasi épileptiques, et euh, une image qui m'a l'air très datée, c'est-à-dire que l'image de l'homme en salle de sport, ça c'est pas une image contemporaine, on dirait une image de bodybuilding des années 80-90, et l'image du nerd à lunettes qui lui fait opposition, pareil, euh, ce sont des images très, très datées, ça regardait le grain, Regardez l'absence de contraste, regardez la teinte, on dirait presque des images NTSC. Ah ben là, de la même façon, je vais vous faire remarquer que déjà, euh, on n'est pas en France. Vous allez me dire, c'est normal, elle ne parle pas français. Euh, ça ne veut rien dire, elle pourrait très très bien être une, une expatriée euh, étrangère en France. Je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est une expatriée européenne ou peut-être même française à l'étranger, car regardez le modèle de la prise de courant sur le mur. Pas la prise sur la crédence de la cuisine, mais la prise de courant montée en natif dans sa maison. La prise de courant, ça c'est pas français, euh, ça c'est une prise américaine. Et là je pense qu'on est au, en Amérique du Nord, hein. les expats, enfin, les chatons qui nous suivent en Amérique du Nord me, me diront si ce modèle de prise c'est bien de là-bas. Et on voit qu'en en fait elle a des appareils français car dans sa cuisine de fortune, les prises par contre sont de type Regardez, on voit bien que la, la couleur de la, de la prise, la couleur blanche, c'est pas une prise d'origine, donc ça veut dire qu'elle a fait venir un petit plombier, un petit électricien euh, mexicain, hein, à 5 dollars de l'heure, pour lui faire changer sa prise, parce qu'elle ne devait pas comprendre qu'existaient les adaptateurs, et elle devait vouloir brancher sa Nespresso européenne, peut-être française, euh, c'est-à-dire avec une prise de type EU, de modèle Chouko. Hein, ça, c'est l'ingénieur qui vous le dit. Apprenez à remarquer ces détails, donc là... Pourquoi s'est-elle mise à la cuisine Bon, on imagine que ça doit être une, une habile mise en abîme de son discours, mais il faut d'abord comprendre que euh, c'est une expat, hein, et ça, ça ne joue pas en rien, donc c'est quelqu'un qui nous parle de notre culture après l'avoir fui ou, ou quitté hein, pour des motifs peut-être euh, que l'on devinera au cours de la vidéo. Que remarquer d'autres euh, Que la Nespresso, c'est quand même le symbole de l'impérialisme et sa matérialisation sur toute la chaîne alimentaire puisque la Nespresso c'est vraiment l'exploitation des faibles de la production à la vente, hein. c'est-à-dire c'est exploiter les faibles d'esprit en leur vendant un produit de qualité tout à fait standard avec les apparats d'un produit de luxe, hein. ça ça se passe chez nous on voit des crétins s'abonner, prendre des cartes de réduction et faire la queue pour payer une fortune, un café qui n'est qu'une michelle, là, comme on dit en italien, c'est-à-dire qu'un blend, qu'un assemblage de, de, de, de graines de, de qualité tout à fait standard et tout à fait euh, banal, trouvable à beaucoup moins cher, avec des machines produites en Asie à bas coût, des exploitants en Amérique du Sud qui ne sont pas propriétaires de leurs moyens de production, qui sont tenus en, en servage, d'accord, et euh, le tout... Sous l'œil, évidemment, bien, bienfaiteur et bienveillant de Georges Clooney, qui prend des chèques de plusieurs dizaines de millions de dollars à chaque euh, intervention en, en leur faveur. Voilà. Donc elle vient nous donner des leçons sur notre rapport euh, à l'aliment, à l'agriculture et à l'art de la table. Depuis une cuisinette IKEA installée probablement en Amérique du Nord, avec des théières et des cafetières fabriquées en Asie, du jus de citron en bouteille, hein, donc on voit qu'elle est dans un pays où il n'y a pas de citron, il y a des jus de citron en, en, en bouteille. Hein. Déjà, vous êtes dans un pays de barbares, quand il est plus simple de, de trouver du jus de citron en bouteille qu'un vrai citron, hein, pensez-y bien. Et, et, et cerise sur le gâteau, ou plutôt haricots verts dans la poêle, elle nous parle devant, c'est quand même fa hein, se filmer dans sa cuisine, pourquoi pas Peut-être un jour, partagerai-je avec vous une recette et me, me filmerai-je, ou me ferai-je filmer dans ma cuisine. Mais par contre... Dans un propos qui n'est pas une leçon de cuisine, se filmer devant une poêle de très mauvaise qualité, d'ailleurs on voit d'abord au manche de la poêle, là, en plastique violet, que c'est de la merde, ça c'est de la poêle Amazon à 25 dollars, on mettra en post-production, on ira voir les modèles de poêle premier prix. En plus elle est cramée parce qu'elle a une couleur très étrange au fond, et on voit un, un vieux fond de matière grasse, qui ne doit pas être du beurre, qui doit être du beurre de soja ou quelque chose comme ça, avec une mini asperge ou un haricot vert, seul, perdu de, de, dedans. Donc en fait elle a fait des haricots sautés à la, à la poêle, ou c'est peut-être son repas d'ailleurs, c'est peut-être son déjeuner, c'est euh, après sa vidéo, pour se récompenser, elle se fait un haricot à la poêle, donc elle doit être végane et, et, et anorexique par-dessus le marché. Hein, c'est un petit peu comme les donneurs et les donneuses de leçons féministes, qui en réalité sont à 80% euh, inverties. Là ce sont les donneurs, les donneurs de leçons sur les arts de la table, qui sont véganes et anorexiques. Hein, C'est la même jurisprudence. Hein. Alors là, je vous laisse un instant pour bien laisser résonner en vous. Hein. Comme, dit, comme dit Nietzsche, il faut lire lentement, plein de portes ouvertes et darrière bien, Les contenus de cette densité se consomment également lentement et plein d'arrière-pensée. Le rôle de la table... En France pour renforcer l'identité blanche, d'accord Ce qui sous-entendrait d'abord que des forces œuvrent en ce moment en France en sous-main pour renforcer une identité blanche. Moi j'ai plutôt l'impression, si identité blanche il subsistait, ce qui reste à démontrer, ce qui, ce qui me semble totalement infirmé par les faits et par mes séjours fréquents en France, je ne vois plus d'identité blanche, j'étais dans ma ville natale, Nice, euh, grand... je suis né à l'hôpital Lanval de Nice, j'ai grandi à Nice ouest, c'est-à-dire entre Fabron, Corniche Fleury et on va dire euh, Carasse, euh, on va dire jusqu'au milieu ouest de la promenade des Anglais, juste avant le Negresco. Euh, je je n'ai pas vu d'identité blanche, au contraire, j'ai vu l'avènement total et définitif du, du grand remplacement. On ne comptait plus les femmes voilées, les burkinis, et, et, et, et j'en passe. Donc, quand bien même identité blanche, il subsisterait, ce qui reste à démontrer, euh, je ne vois pas où les forces étatiques, médiatiques et juridiques seraient à l'œuvre pour la, pour la renforcer, mais j'attends encore une fois, Virginie, que tu nous le démontres. Oui, alors vous savez que j'ai tendance, à, à défaut de tacler sur le physique, j'ai tendance à donner des surnoms affectueux aux, à mes vidéoscopées, aux personnages que je vidéoscope. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, mais le petit strabisme me donne envie de me l'appeler Virginie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, alors là, ce que tu viens de dire, enfin, ce que tu viens de lire, car il suffit de regarder l'orientation très étrange de son regard je ne parle pas du strabisme, je parle de simplement de ce qu'elle lit. Hein. Remarquez que la plupart de ces soi-disant têtes pensantes, de ces docs, de ces post-doc, car c'est très probablement une post-doc hein, expatriée à l'étranger, pour les motifs que je vous ai déjà expliqués dans la vidéo sur Frédéric Vidal et l'islamo-gauchisme, je vous ai expliqué qu'il y avait un écart de rémunération des post-doc entre l'Europe et les pays anglo-saxons, enfin entre le, on va dire les pays latins et les pays anglo-saxons qui étaient en notre défaveur et qui faisaient fuir ces gens-là. En l'occurrence, il n'y a peut-être pas une grosse perte. Et on voit que ces soi-disant têtes pensantes sont incapables d'improviser un texte sur la base de notes ou sur la base de leur propre pensée. Là, vous voyez, moi, je ne lis rien. Hein. Je, ne, je, ne, je ne lis pas de notes, je n'ai pas de prompteur. Si je voulais vous tromper et avoir un prompteur, vous me verriez... Regardez mes yeux. Bon, il faudrait que je louche en même temps. Vous me verriez... Faire ça. Mais vous ne le voyez pas, car je suis capable... Hein, J'ai euh, la structure et l'oralité me permettant de, de parler et de penser en même temps, hein, un petit peu comme respirer machin, mâcher chewing-gum, elle manifestement, manifestement non. Et alors elle nous dit, par psytacisme, enfin plutôt elle nous répète la leçon, qui serait que le républicanisme français euh, imposerait un, un, un accès égal à, à la table. Bon alors par quel bout le prendre pour démontrer que ça n'a ni queue ni tête. Prenons-le par la fin, de hein, toute façon, euh, c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme une, comme une, une coccinelle, une beetle, on voit pas très bien la différence entre le, le, le capot et le coffre, <rire> c'est du Jeremy Clarkson, ça. Du grand Mendez Il n'y a rien de plus inégal sociologiquement que l'accès à l'alimentation, puisque la part de l'accès à l'alimentation dans le budget d'un foyer euh, dans une économie de crise est sans cesse croissante, hein. c'est-à-dire que le, la part de l'alimentation représente de plus en plus, on le montrera, on montrera des chiffres en post-production, et il n'y a rien d'aussi distinct que des paniers moyens de, de, de, de paupériser de lointaines couronnes et des paniers moyens de cadre supérieur du, euh, du centre d'une métropole. Ils ne boivent pas la même chose, ils ne mangent pas la même chose, et même en termes de restauration, quand ils se rendent à l'extérieur, ça n'a rien à voir. Donc prétendre que l'accès à la table et à la nourriture est égal, c'est une des abominations idéologiques de sa phrase. Bon, il y en aurait plusieurs, mais la vidéo de scopie durerait, durerait une heure. « Les pauvres ne mangent pas du tout » comme les classes moyennes, qui ne mangent pas comme les riches, et qui ne fréquentent absolument pas les mêmes endroits, ça, ça, ça, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, c'est déjà euh, absurde. Quant au fait que les habitudes alimentaires soient façonnées par la, classe, euh, par la classe supérieure, cela me semble un déni total de la réalité, au sens où, à ma connaissance, encore une fois les vidéoscopies sont décontextualisées, mais il suffira de vérifier, je donne toute liberté et tout pouvoir à mes monteurs de m'infirmer en post-prod, si j'ai tort, il me semble que les trois plats les plus consommés en France, c'est les pizzas, le couscous et les burgers. Le couscous, il me semble pas que ça vienne de l'Aveyron, la pizza, il me semble pas que ça vienne de la, de la Meuse, et le burger, il me semble pas que ça vienne du Pays Basque. Hein, je pense que ce sont trois euh, plats d'importation, et, euh, et finalement, pas tellement consommés euh, dans les pays dont ils sont censés provenir. Hein, la pizza n'est pas du tout le plat au roi en Italie, pour avoir des bons amis en Tunisie, etc. J'ai pas remarqué que le couscous, c'était le plat. Euh, le... Enfin, J'en ai même quasiment jamais vu. J'en ai vu un ou deux. Enfin bon, admettons. Donc euh, c'est un ensemble là dont tu nous régales, Virginie. Euh, c'est du beurre, hein, c'est du caviar, hein, c'est du Romandès. Les hein. a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 tu utilises une forme passive-agressive, et, et, et ça, je t'en tiendrai plus grief parce que le reste, on voit bien qu'il n'y a pas le wifi dans toutes les pièces, tu n'es pas capable de comprendre ce que tu dis. Mais par contre, je t'en veux beaucoup d'utiliser quelque chose que je pense que, bon, en tant que post-doc, euh, tu es capable de comprendre, qui est la, la tournure passive-agressive. Je vous ai déjà mis en garde contre l'utilisation abusive du « on hein, ». Rappelez-vous, euh, « on est un con hein, », comme auraient dû nous l'apprendre nos parents, comme l'a appris ma mère, elle me disait toujours « on est un con, c'est qui ?». Et, et, euh, sont considérés, forme passive d'autorité, par qui On considère qui est on. Sont considérés par qui euh, C'est comme euh, les gens qui, euh, qui avalisent leur théorie avec le, la petite euh, rupture sémantique. Oui, de toute façon, euh, comme on l'appelle. Non, qui est on, qui l'appelle, à part toi-même Là, en l'occurrence... Qui a postulé ça, à part toi Je pense que, en, en, vous le direz dans les commentaires, vous n'avez jamais lu ou entendu ces propos, hormis dans la bouche de cette postdoc. Fait-elle partie de la secte Est-elle une co légionnaire d'Alice Coffin et Diallo, qui vont en fait se gaver, hein, Alors pas se gaver de haricots verts, on voit bien que au niveau de... Elle est émaciée, elle est, est, est mâchoire saillante, on voit bien que ça manque de... tout ça manque de protéines. Euh, elles vont se gaver, en fait, de contenu euh, idéologique, en fait, de, de, de déconstruction, de fragilisation et de fracturation de la société française, pour revenir ensuite, avec l'appui de, de médias serviles, euh, nous faire la leçon et la morale, et participer à la partition de notre société euh, fragilisée, euh, qui sur le plateau de Quotidien, qui dans les tribunes de l'IB, qui dans les stories de Slate, qui dans le, le, le blog de, de Combini. Hein. On, on comprend bien le, la logique, je l'ai déjà démontré avec Calis Coffin. Elles font régulièrement ce qu'on Alors moi, moi j'ai grandi à l'époque des congés bonifiés, c'est-à-dire que les, les, quand on avait des parents des dom-toms, l'État finançait des retours au bercail tous les 4 ans. Eh bien, elle, c'est pas tous les 4 ans, c'est tous les ans. Du mondialisme bonifié, c'est que nos États collaborent à les renvoyer à l'étoile noire, hein, à la base mère, à, à, à, à, chez l'Empire, pour les goinfrer d'un discours qu'elles vont ensuite réciter comme des perroquets, comme des, comme des petits ânes. Et alors là, on a un très mauvais récitant, on a des actrices de meilleur acabit. Hein. Euh, on en verra une dans une autre vidéo que je tournerai aujourd'hui avec la, la, la féministe de combat de podcast, Lorraine Bastide, qui au moins récite mieux son texte et puis euh, a un regard un tout petit peu moins... Euh, J'allais dire bovin, elle a même pas un regard bovin, elle a un regard possédé, elle a un regard d'alien en fait, elle a un regard extraterrestre. Là, on a vraiment, malheureusement, j'ai l'impression, un mauvais choix, un, une erreur de casting par euh, le doctorat de, de Sciences Po. Hein. Avec Mais ton doctorat. Oh vie, mes amis arabes et juifs, comme d'ailleurs mes non-amis, seront ravis d'apprendre qu'ils héritent désormais, hein, par euh, le, le, la section droit de Sciences Po euh, Chicago ou on ne sait où, d'un statut racial ambigu. Hein. Je n'avais pas conscience qu'être qu arabe était être ambigu, je n'avais pas conscience qu'être juif était ambigu. À la limite, bon, euh, oui, les juifs, ensuite il y a des distinctions par sous catégorie euh, séfarades, Ashkenazes. Euh, bon, à la limite, euh, et même là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a une euh, fragmentation, il y a une parcellisation par catégorie, par origine géographique, mais je ne suis pas certain qu'en fait ils apprécient énormément que leur partition, d'accord, soit décidée euh, outre-Atlantique par des gens qui évoquent un statut ambigu. Je ne suis pas convaincu que ça les convainque, mais encore une fois, si vous êtes arabe, euh, maghrébin ou les deux, ou juifs, ou les trois à la fois, d'ailleurs, ce qui, ce, qui, <rire> ce qui existe à ma connaissance, eh bien dites-nous si vous vous sentez ambigu, comment vous le vivez, et partagez-le avec Virginie, encore une fois, euh, sur ses réseaux sociaux. Hein. Euh, je n'incite personne à faire meute. Par contre, euh, vous pouvez totalement réagir cordialement et, et dans la paix aux propos que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Hein. Dites-nous si votre statut est ambigu, si vous en souffrez, et, et ce que vous en pensez. Oui. Alors, je n'avais pas conscience, Virginie, mais encore une fois, j'attends que tu me le démontres, que des patrouilles de blancs catholiques radicaux patrouillaient et passaient au crible les rues de l'Hexagone à la recherche de cultures alimentaires déviantes. Je n'avais pas connaissance qu'on fermait les débits de boissons halal et les restos à couscous. Je n'avais euh, pas conscience que l'on mettait à la casse les frigos des familles euh, juives qui euh, séparlaient la viande à la maison. Je, je n'avais pas conscience de tout ça. Je n'avais pas conscience qu'on perquisitionnait les gens dans leur intimité pour savoir ce qu'ils mangeaient. Euh, encore une fois, si c'est vrai, c'est très grave. Et je rejoindrai ton combat si tu parviens à me démontrer ce que tu dis. Alors, pareil, je n'ai pas connaissance de musulmans pratiquants qui s'efforcent de manger du porc. J'ai une amie, qui, qui est, qui est, une ex d'ailleurs, qui est tunisienne d'origine, mais qui n'a jamais habité en Tunisie, qui n'y va même pas en vacances, qui ne parle pas arabe, euh, qui n'en a rien à fiche et qui n'est pas musulmane du tout, mais qui même elle on va dire, par bain culturel éloigné, a du mal à manger du porc. Donc, je remarque beaucoup plus de, de musulmans, on va dire, de, quasiment laïcisés, qui ont du mal avec le porc, que euh, de ceux qui s'efforceraient d'ingurgiter de, de, du porc publiquement pour faire semblant. Encore une fois, euh, je ne demande qu'à être, qu être détrompé, Virginie. What oui, et ben justement, en fait, le droit n'a aucun droit dans tout cela. Hein. Euh, jeu de mots, le RIM, tout ce qu'on veut. Et c'est parce que le droit n'a rien à faire là-dedans, et parce que le droit est, dans le pays dont tu nous parles, une loi économique et un marché, et est donc soumis à la logique de l'extension, parce qu'il doit mettre son nez partout pour arriver à tout monétiser, tu es en train, grossièrement avec tes... Tu as des petits doigts d'anorexique, mais tu as des grosses pratiques bien grasses. Tu es en train de frayer une meurtrière, d'accord, dans la muraille de l'intime et du privé, pour nous y faire rentrer du droit, et pour tenter, à, à, à, à moyenne ou longue échéance, de créer des récriminations, des besoins de vengeance, de la part de gens dont on nous expliquera dans peu de temps, hein, encore une fois, je vous le prédis, et malheureusement, mes prédictions récentes, pour la plupart, ont toutes été avérées, eh bien, vous verrez que désormais, vous verrez des gens faire des procès à l'administration, à la région, au préfet, à l'État, voire aux cantines privées, pour les avoir mal nourris, au sens où, pas pour les avoir nourris de façon industrielle et désastreuse pour l'environnement et pour leur santé, non, mais au sens où ils n'avaient pas assez de choix euh, halal, ou pour, au sens où on aurait trouvé euh, des miettes de jambon euh, dans leur pizza végétarienne. Hein. Ça, euh, on en reparlera quand ça arrivera. Voilà. Et, et indirectement, le rayon de supermarché que représente le droit, un petit peu comme les événements récents nous ont permis de constater que la santé n'était pas régie par le serment d'Hippocrate, mais par des logiques, de boutiquiers corrompus, hein, je ne prononcerai pas les mots clés qui donneraient le loisir à l'algorithme de déprioriser mes vidéos, donc je ne prononcerai pas les mots que je vous laisse maintenant deviner, mais maintenant qu'on a compris que la santé était l'œuvre de boutiquiers euh, qu'ils s'appellent labo pharmacien ou autre, eh bien on va voir que le droit à langlo saxon est exactement la même chose, et qu'il se gorge, et qu'il se goinfre, non pas des exactions des puissants, mais des de, de, de, de, de, de, de petites demandes en réparation, des innombrables bafoués qui estimeront qu'au titre qu'ils représentent une, une communauté sans cesse plus nombreuse, eh bien, euh, on leur doit, en plus du chômage, des allocs euh, et des soins gratuits, on leur doit également des menus euh, gourmets euh, conformes à leurs interdits, hein, plutôt aux interdits de leur orthopraxie. Voilà, vous avez entendu, j'avais deviné que c'était une expat. Euh, son accent anglais est au-delà de tout soupçon, donc c'est probablement quelqu'un qui a grandi dans un bain culturel euh, double. Hein. C'est quelqu'un qui, qui, qui, qui est bilingue à un point où le, la, la simple fréquentation des cours à l'école ne suffit pas. C'est probablement quelqu'un qui est issu de familles multiculturelles. Autant son accent anglais est bon, autant son accent français est parfait. Donc, je postule que c'est une française là qui nous parle en anglais, plus qu'une une, une américaine qui nous parlerait en, en français. Euh, un américain, même avec un très bon français, on aurait entendu un cantine. Son cantine est beaucoup trop, euh, est beaucoup trop sec et l'inflexion est beaucoup trop française. Donc, encore une fois, je suis désolé d'avoir eu raison, mais je le sentais hein, euh, dès le début. In the 19th century, mais un discours et eugénique est utilisé pour les justifier. Aujourd'hui... D'accord. Alors moi, je, je, je n'avais pas conscience que le but de la cantine était eugéniste. J'avais plutôt conscience que euh, le but de la cantine était de permettre aux femmes qu'ils désiraient de s'émanciper du foyer et d'aller travailler. Donc c'est plutôt féministe à la base, euh, Virginie, si tu arrivais à mettre les choses en médiation, puisque ça libérait traditionnellement les mamans de l'obligation de devoir récupérer les gamins à midi et de cuisiner pour eux. Donc moi, j'avais l'impression que l'avènement de la cantine avait partie lié avec la libération des femmes. Tu nous expliques maintenant que ça n'a rien à voir et que c'est eugéniste. Mais Virginie, es-tu capable de rentrer de ton cabinet d'avocat anglo-saxon le midi pour cuisiner pour tes gosses Et si oui, quoi Parce que je te garantis que si tes gosses, tu les élèves avec un haricot vert, ils vont pas aller très très loin, hein. Euh, Romain Gary dans La promesse de l'aube, il avait surpris sa mère hein, quand ils avaient peu à manger, cette scène qui, est... qui me fout les poils encore une fois euh, 30, 30 ans plus tard. Hein. Euh, ils ont, ce sont des, des, des juifs d'Europe de l'Est qui ont grandi avec très peu, et la mère prétendait suivre un régime végétarien pour offrir des steaks aux gamins, et en fait elle se contentait du gras, de, de saucer le gras dans du pain, et le jour où il le découvre, il comprend en réalité qu'elle n'avait qu pas un... un un régime végétarien, mais qu'en fait elle se privait pour lui donner des, des protéines. Et, et là on a le contraire, on a une société, de, donc, quand, ce qui prouve bien encore une fois que tous les raisonnements de règles de 3 et d'ordre de grandeur, Jean tiennent la route. Les préoccupations alimentaires de riches en abondance énergétique, c'est de consommer moins de protéines, alors que quand on était en carence énergétique, c'était d'avoir de la viande pour ses enfants. Il hein, n'y avait pas de végane quand on crevait de faim, euh, au milieu du XXe siècle dans, en, en Europe de l'Est. Hein. Like oui, loi bah, continue à euh... Effectivement, la blanche... Alors, ce n'est plus vrai maintenant, je vous ai donné les exemples de Nice, mais encore une fois, c'est valable partout. Il suffit de constater sur des plateformes comme Copain d'Avant ou comme n'importe quelle plateforme où on met en ligne des photos de classe, demandez-vous à quelle est la part du métissage et de l'altérité dans une, dans une école aujourd'hui, euh, j'ai déjà montré mes photos de classe à plusieurs reprises. On était un, deux, trois métis maximum sur une classe de 30 ou 40 personnes il y a, euh, il y a 30 ans. Maintenant, on verra, on mettra en post-production des exemples. Donc non, la blanchité ou la blanchitude, comme dirait Sego, n'est plus une norme. Et quand bien même, par contre, moi je vois des continents, je vois des cultures avoir une norme de couleur, je vois beaucoup de jaune en Asie, hein, c'est bizarre, je vois beaucoup de jaunes en Chine, je vois beaucoup de jaunes au Japon, je vois beaucoup de jaunes en, en Corée, je vois beaucoup de noirs en Afrique, hein. je trouve que d'ailleurs c'est un petit peu trop, il faudrait les blanchir un petit peu, il faudrait leur apporter de l'altérité, je vois beaucoup d'Espagnols de, à petits coups en Amérique du Sud, hein. euh, tout, ça, tout ça manque d'altérité, de, de, hein. mais bien entendu ça serait perçu comme du néocolonialisme que de leur en apporter, hein. le, le, le progrès ce n'est que de diluer le blanc, dans le, le, le marron, hein, jamais le contraire. Hein, sinon, c'est le, le, le conservatisme, le réactionnisme et oh là là, quasiment le nazisme. Hein, horreur. Le hein. second exemple est la loi de la citoyenneté. Qui a été un français français? Dans les temps colonial, en théorie, la whiteness n'était pas nécessaire pour la citoyenneté. Oui. Alors là, encore une fois, j'attends tes sources et j'attends tes preuves. Je serais ravi de découvrir des exemples, des enregistrements, euh, des témoignages euh, attestant que les que la nationalité française a été corrélée à l'obtention d'une d'une couleur. Après tout, c'est peut-être ça que Michael Jackson cherchait. C'était peut-être à, à devenir français. Euh, c'est peut-être pour ça que des millions de femmes et d'hommes, mais notamment de femmes à peau noire à travers le monde, à génotype foncé, se, se brûlent volontairement pour se décolorer. C'est peut-être pour choper la nationalité. Non, c'est du sarcasme. Euh, encore une fois, prouve-le-moi, dé démontre-le-moi. Je n'ai aucun, aucun, aucun élément attestant de ce que tu dis. Et tu n'en apportes aucun puisque tu t'abrites toujours derrière ta forme passive-agressive qui est toujours ce on a l'épreuve. Mais moi, j'ai envie de te dire, Virginie, mais qui Qui Qui paid to way of life, their Alors là, manifestement, pour Virginie, euh, avec la fameuse technique féministe et progressiste du continuum, qui consiste en fait à tout niveler en présentant comme toutes les cultures, on va dire, de... Euh, comme, comme com comparables et comme des alternatives possibles. J'ai envie de vous demander, euh, entre manger par terre avec les mains et euh, à une table avec un couteau et une fourchette, quel est le marqueur d'une civilisation la plus avancée Est-ce que c'est tout à fait pareil Est-ce que se civiliser, ce, ce n'est pas échapper à l'animalité et au tribalisme Qui de l'homme ou de l'animal euh, euh, s'alimente par terre et avec, des, avec euh, directement ses, ses pattes. Bref, non, c'est pareil. Ce sont des, encore une fois, il n'y a, euh, a aucune sédimentation culturelle, il n'y a, a aucune euh, supériorité, tout est sur un continuum, donc tout est horizontal, toutes les alternatives sont égales. J'avais un ostéopathe comme ça, avec des velléités un petit peu de gauche, qui en avait marre de soigner des bourgeois et des bourgeoises à Nice, et qui a décidé de partir au Sénégal et de soigner des gens qui en avaient besoin. Bon, ben, résultat, il, a, il est revenu trois ans plus tard, euh, la basse en disant que c'était insupportable et que euh, les, les gens passaient leur temps à boire sur des chaises en plastique et, et, et à se saouler. On lui passe le bonjour si jamais il est tombé sur cette vidéo, mais tout ce que je suis est exact. Et il avait dit qu'il trouvait ça... Euh, des paysans et exotiques de manger par terre dans le même plat, avec la main, mais que par contre, ce qu'il avait moins dans la, dans la carte postale exotique, ce qu'il avait moins en tête, c'était les fourmis et les souris également, euh, qui avaient par terre autour de la nourriture. Ça, il a dit que la première fois, ça l'avait un petit peu surpris. Euh, encore une fois, hein, euh, on n'élève pas sa nourriture sur une table, seulement pour des raisons religieuses, également pour des, pour des, pour des raisons euh, sanitaires, euh, d'hygiène, de dignité, hein, se civiliser, encore une fois, c'est se distancier de l'animalité. Hein, également par rapport euh, à la chasse en meute, hein, on, on résiste à l'envie de chasser en meute. Officially today, immigration bureaucrats no longer consider racial performance. However, the requirement that applicants for naturalization demonstrate their republican integration into French society par exemple, Alors, euh, encore une fois, euh, le problème de ta vidéo, hein, filmée et montée avec un professionnalisme qui t'honore, c'est que tu n'apportes, encore une fois, euh, aucun élément de preuve et qu'à défaut, bah, on va se référer à ceux qu'on connaît. Moi, j'ai d'innombrables, quand je dis innombrables, c'est des centaines d'exemples de, de naturalisation de gens qui ne parlent pas la langue... Euh, qui ne se mélangent pas, euh, qui pratiquent la ségrégation, l'excision. Euh, par contre, je n'ai pas d'exemple de, de refus de naturalisation au titre euh, du goût pour le couscous. Mais euh, je ne demande qu'à en voir. Ah oui, alors là, c'est l'horreur, c'est quasiment le nazisme. Euh, alors pour Virginie, en réalité, il faudrait importer avec l'altérité également la ségrégation des femmes pour en revenir au fameux patriarcat au carré qu'elle est censée combattre en tant que féministe, le patriarcat. J'ai envie de te dire, Virginie, bravo, tu es une belle synthèse. French eating culture as the high status, legally protected way of eating. But this is not just an issue in France, given that French food is in many countries a model for culinary technique and fine dining. Bon, alors, euh, Virginie, tu ne m'en voudras pas, je pense que j'ai fait, fait preuve de patience et de probité avec toi hein. Je n'ai pas taclé sur le physique pour une fois euh, Tu ne m'empêcheras pas de substituer ma conclusion à la tienne euh, Il y a de nombreux problèmes avec le modèle gastronomique français actuel euh, Au premier titre desquels le fait qu'il n'existe plus Hein, euh, l'alimentation française euh, en général, et notamment en province, est une catastrophe industrielle, le règne de l'hypermarché est une catastrophe, le règne du pesticide est une catastrophe, le, le, les, parmi les dix plats les plus consommés, il doit y avoir, euh, de, euh, je l'ai dit, des, des, des frites belges, etc., les gens ne savent plus cuisiner hommes et femmes, donc il y aurait effectivement tout un pan de fierté et d'orgueil à réinstaurer du point de vue de la... Alors, je ne parle pas de la haute cuisine dont le Français s'enorgueillit, mais que finalement, il ne fréquente jamais car elle est incarnée par des, par des étoilés euh, auxquels il ne va qu'une fois ou deux dans sa vie. Je parle de la cuisine réelle du quotidien, tradition qui est encore beaucoup plus, beaucoup plus vivace en Italie. Quiconque y, y va fréquemment se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'orgueil des produits, de la cuisine, etc., même si ça se perd en, un petit peu dans les jeunes générations. Mais non, le combat pour lequel décide de s'engager euh, depuis sa cuisine euh, Virginie, et celui pour l'importation de, euh, de traditions visant à ségréguer les, les femmes et à, au, au, au repas différencié, et par terre, et à la main, tous dans le même plat. J'ai envie de dire, votez en commentaire. Voilà. Que, quel mode de vie, quelle société voulez-vous celle de Virginie ou celle de vos, de vos ancêtres, enfin je parle de ça pour ceux qui ont les, leurs ancêtres dans, dans l'Hexagone, moi je ne le suis qu'à moitié, donc j'imagine qu'une moitié de moi votera pour euh, Virginie et une moitié contre, enfin vous le découvrirez en lisant les commentaires. Commentez cette vidéo dans les premières minutes, je vous répondrai, voilà, j'ai pas le temps de répondre aux milliers de commentaires qui arrivent par la suite, mais allez on va dire que dans la première Demi-heure suivant la publication, je répondrai à chacun de vos commentaires individuellement. Je vous attends là-bas. Oh, et puis si jamais vous n'aviez pas encore remercié Bibi de s'être infligé cette vidéoscopie, c'est le moment de le faire avec mmh. un pouce et en s'abonnant à la chaîne et surtout aux notifications. Et puis là, je vous invite à poursuivre votre visite de la chaîne en même temps que vous laissez un commentaire ou juste après avec ce que je suis en train de vous pointer du doigt.